un message pour vous et je sais que pour beaucoup d'entre vous vous avez traversé beaucoup de situations je vais m'adresser aux femmes Vous savez, ce n'est pas facile d'être une femme, d'avoir des rêves, d'oser dire ses rêves. Peu importe le pays où tu te trouves. Parce qu'il y, y a cette barrière qu'on met sur les femmes. Il y a ce, ce frein. Et je sais que quand vous m'écoutez, c'est d'ailleurs la connexion que j'ai avec vous. Vous savez, parfois je reste. Parce qu'il y a une femme en particulier qui prêche. Et j'ai une connexion avec la femme-là que je n'ai jamais compris comment. Mais quand elle parle, ça fait le feu dans mon cœur. On a été trop longtemps attachés. On a été trop longtemps dans nos cases. On a été trop longtemps. Tu es dans une réunion, tu vois comment quelqu'un, tu vois comment tu peux lui montrer que fais comme ça. Ça marche. Mais parce que tu es une femme, ta parole, c'est comme le vent. Vous avez été dans des relations où on vous a piétiné. On vous a sali. On vous a défini par la bague sur votre doigt. Tu as cinq enfants avec cinq pères différents. Voilà une raison pour laquelle on va te juger. Vous savez, je pense que il est temps que tu te lèves. Toi qui m'écoutes, là, tu n'es pas tombé ici par hasard. J'ai un message très clair à te donner. Premièrement, il est temps que tu, tu commences à comprendre que le pouvoir qui est en toi, je ne peux pas vous dire combien de femmes mariées j'ai sur ma page. Vous me suivez. Vous savez que si vous n'étiez plus dans cette relation où vous vous sentez bloqué, vous serez très loin aujourd'hui. Vous avez l'impression de traverser la vie. On vous a déjà tout minimisé. En fait, tu es, il y a une lionne dans ton corps. Il y a une lionne dans ton corps. C'est pour ça que quand tu étais dans la relation, tu ne pouvais pas tenir. Parce que quand tu fermes même sa bouche dans la journée, dans la nuit, dans les rêves, tu te vois devant une armée en train de courir. Tu te vois en train de diriger, genre allons à la bataille. Il y a une lionne dans toi. Une personne qu'on ne peut pas dompter. Ne confondez pas la destinée ou la mission de vie avec le statut dans la société. On va dire que je suis aussi mariée, non. On va dire que j'ai passé de longues années de célibat. Célibat choisi, s'il vous plaît. Parce que je savais que la lionne qu'il y a dans moi-ci. Y a trop de personnes que je vais aider. J'ai trop de prison à ouvrir avec ma bouche. Et si vous ne comprenez pas, ce sera peut-être tard bientôt. C'est pour ça que tu souffres. Tu as conseillé ton mari 50 fois au fils d'écouter. Tu ne dis pas à gauche. Comme c'est toi qui as dit à la gauche, il va à la droite. Comme c'est toi sa femme, tu as dit va à gauche. Il check, il voit qu'à gauche, c'est là où il doit partir. Pour te prouver que tu es folle, il va partir à droite. Vous savez ce que ça fait Ça diminue ton pouvoir. Te voilà dans le boulot où tu es là, tu forces, tu parles. tu forces aussi, tu forces. Tu sais que tu peux créer quelque chose, ça marche. Tu sais que tu peux lancer un truc, ça. Tu sais que si tu ouvres, ta pas de restaurant. Tu sais que si tu, tu sers toi. Ah, si, si je ne fais pas là-bas, je vais faire comment Te voilà. Écoutez, hein? je suis venu vous dire que le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Je dis bien, le temps est arrivé. Certaines parmi vous, vos enfants, sont votre support. Quand tu te mets dans la pièce comme ça, là, tu es dans la maison avec tes enfants, vous vous mettez, vous organisez quelque chose. Il te donne l'énergie, tu le donnes l'énergie. Il te donne en fait, l'énergie, tu le donnes l'énergie. Les plans, bam, vous vous réveillez à temps, vous, vous faire le sport, vous organisez, vous vendez, vous vous êtes en ligne. Dès que le père arrive, écoutez-moi bien. Je ne refuse pas que vous vous mariez ou quoi que ce soit. Mais il y a un appel à l'intérieur de vous. Que vous refusez d'écouter depuis, Et ils sont en train de vous travailler. Hum. Tu sais combien de femmes avec ta parole seulement. Tu sais combien de femmes tu peux libérer. Tes conseils que tu t'assois, tu parles. Tu sais combien de femmes tu peux aider? Idée, toi, il suffit seulement que tu sois dans un environnement pour que les gens se sentent motivés. Il suffit seulement que tu écoutes que quand tu lui dis fais comme ça, c'est toi. Hein? Mais on vient te faire croire que voilà. Regarde, il faut d'abord que tu te situes, tu dois d'abord te marier. Tu l'as d'abord fait l'enfant avec tel homme. Tu arrives, est-ce que c'est facile à loi avec l'homme-là? Il te fait monter oh. Tu crois, tu fies, tu montes, tu descends. À la fin, tu es fatigué. Je suis là, je te parle pour que tu te comprennes. Comprends-toi. Et le pire, c'est que quand tu aides les gens, tu es content. Tu vois, quand tu aides quelqu'un, là, tu... Yes. Tu sens l'énergie dans toi. J'ai beaucoup de personnes qui ont dit ça, qui ont parlé de l'équipe téléphonique là. Donc, envoyez-moi un message sur WhatsApp encore s'il vous plaît. ça c'est un chemin, tu es en train d'être façonné ma chérie tu es comme la, la, le truc qu'on train de faire, on te, on te façonne plus tu parles, plus tu as confiance en toi l'année passée tu avais seulement une idée, tu n'avais jamais aidé quelqu'un cette année en 9 mois tu as déjà aidé chaque mois tu as aidé trois femmes multiplie par 9, tu as 27 femmes que tu as déjà aidé Dieu te montre ta direction de vie Je rappelé quand le corona a éclaté en mars 2020. Je vivais dans mon petit appartement avec ma fille. Ça faisait déjà Ça faisait 9 mois que était au pays. Mon argent était fini. J'ai rasé mes cheveux. C'était de mes vidéos de 2020, j'ai rasé mes cheveux en mars 2020. J'ai repris tout dans la base. Seigneur, il y a quelque chose que je suis censé faire dans la vie des gens. Même. Je vais faire. Maintenant, il faut le dire, les gens regardaient. J'ai même 10 vues, j'ai 15 vues. Le temps, il faisait deux personnes me regarder. J'avais souvent une, deux, trois personnes qui m'ont mis à leur témoignage. Waouh, tu m'as aidé, merci. C'est un déceptif qu'on vient, je les ai aidés. Ils disent merci. Après, deux mois plus tard, ils deviennent maintenant déceptifs qu'on est vraiment vrai, il dit que toi, tu me remerciais, ça fait deux semaines, non. Comment es-tu devenu finalement ton démon? Petit à petit, je construisais. Je construisais, je faisais des ateliers, il y avait des ateliers qui faisaient, une personne venait. C'était un lance une personne ne vient. Je lance, l je lance le premier en 2018, en juillet. Il y avait quatre femmes qui sont venues physiquement. Une était partie de, de Rennes à 6 heures de Reims. Elle a pris, elle a pris la voiture, 6 heures de conduite, pour venir s'asseoir, travailler avec moi pendant quatre heures de temps. Après, partir de l'hôtel, elle a dormi. C'est là que j'ai compris que il y a il y a la main de dieu sur ce que je suis en train de faire vous devez comprendre que ce n'est pas beaucoup de personnes autour de toi connaissent ce que dieu a mis comme puissance en toi que vous passez chaque fois que tu m'appelles, cela vous craquez des blagues. Ah Jocelyne, j'ai toujours su que tu avais ça en toi. Pourquoi tu ne m'avais jamais dit? Il y a 5 ans, tu ne m'avais jamais dit pourquoi. Ton ex-là. Quand il t'a laissé même l'argent de Ganitou, tu n'avais pas. Tu dis, bébé, je veux commencer un petit commerce. Il te donne 10 mille pour commencer. Tu prends 10 mille là en deux mois, tu as le fonds de commerce de cent mille. Déjà la puissance en toi, ma chérie. C'est toi qui ne voyais pas. Tu dis que tu coiffes même à la maison pendant que tu as accouché. Il rentre le soir, il faut cinq femmes assises. Vous attendez qu'il nous on attend que ta femme finisse pour nous coiffer. L'anxiété était déjà dans toi. Je vous dis toujours que moi, je n'ai pas commencé par les kits que je vendais à 65 000. En je crois fait Je crois me lève debout 5 heures de temps. Je fais les trucs, je tresse, je tresse, je on me donne 50 pounds. 5 heures de temps. Tu sais pas, peut-être la prochaine client va venir encore dans deux jours. Après, je vois que moi, les clients aiment ce que je fais. Le jour où je dis que je vais arrêter, non, hey, hey, non, non, no, please, don't, don't stop, please. J'aime tes mains. j'aime te parler. J'aime venir chez toi. Il dit, mami, il n'y a pas de chaises chez moi. J'ai seulement mis deux chaises en plastique. Dit, non, non, non, I like being around you. I just like it. Hein? Donc, il y avait quelque chose en moi. Wow. Que depuis que je viens me tresser chez toi, j'ai repris confiance en moi. Parce que quand tu la coiffes, tu lui parles. Certaines d'entre vous avez du coaching en vous depuis longtemps. Maintenant l'homme vient il t'épouse. Quand il t'épouse maintenant, il voit comment deux femmes viennent. Eh, hey, vous où machandez. Où eh hey, maman, monsieur, votre femme a changé ma vie. Vraiment, monsieur, merci. Hey, maman, merci. Regarde ce que tu as fait dans ma vie, mamie. Regarde, t'ai écouté. J'ai lancé mon business. Maintenant, j'ai. La jalousie commence. Pour rentrer le soir, la nourriture que tu as préparée, elle va te dire que ce n'est pas bon. Et tu sens que ça, c'est une attaque personnelle. Moi, il dit toujours que tu ne connais pas les prières que j'ai priées, papa. Tu ne connais pas ce que j'ai demandé à Dieu. Tu ne connais pas les sacrifices. Le genre de sol sur lequel j'ai dormi parce que je faisais la nuit de prière. Que Dieu, donne-moi, appelle-moi, Seigneur, donne-moi le pouvoir. Une fois, j'ai fait 10 jours sans manger. Je buvais seulement. J'ai lu le livre de... Il est évangéliste allemand. Il met les lunettes comme ça. C'est Christ for all nations. Je ne sais pas comment on l'appelle. Le porteur de Christ for all nations. Bonjour la reine Sarah. Je te fais plein de cœur. Pendant les dix jours-là, j'ai lu son livre. Quand j'ai lisais son livre, je sentais le feu dans mes mains. Moi, petite femme que j'avais, ma petite fille de 5 ans, elle avait peut-être quatre ans de temps, là. Oui, si c'était 2013, elle avait 4 ans. Je n'avais pas de papier. J'arrivais même à l'église comme ça, là. Je partais une église de blanc. Oh... En fait, on disait que moi, je suis rêveuse. Bonsoir les gens qui me mettent des têtes de mort là. Comment ça va? Oh, bienvenue à mes ennemis. Asseyez-vous, prenez la. Il n'y a pas de, de clim dans votre salle, ok? Mettez-moi des, mais des... mettez des pouces comme ça. Et là, on m'insultait que je suis trop rêveuse, que je crois que Dieu va tout me donner, que j'aime trop l'adoration. Je traverse 50 pommes. Je comme ça, Dieu me dit, prends 30 pommes, prends 40 pommes, pas donner à telle personne. C'est plus de la moitié de mon salaire de la semaine. Les croquettes, les caramels que j'ai vendus là. Je porte, je donne. Et quand je donne, le Seigneur me dit, vous devez savoir écouter vous-même le message de Dieu dans votre cœur. Que comme tu as obéi, je renouvelle mon alliance avec toi. Je te donne l'onction, je te donne ça, je te donne ça C'est du monde depuis 2013 Après ça tu traverses bien sûr les étapes De euh, chercher aussi le gars Après tu, tu te perds Après tu dis que tu obtiens tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, les papiers Tu commences à vouloir travailler comme tout le monde Après vous dans le rêve Le Seigneur te remet encore Tu te vois dans le rêve en train de prier pour les gens qui guérissent Tu te vois en train de parler devant une assemblée de personnes te motiver les gens, tu te réveilles, tu dis que la direction que je suis en train de prendre là, ce n'est pas pour moi. Je suis en train de partir vers un mauvais chemin. Tu dis maintenant que okay, je vais devenir coach public speaker. Tu commences. Je veux organiser les réunions, où je motive les femmes. Moi, ma première réunion que j'avais organisée en Angleterre, personne n'est venu. J'avais fait le foléré parce que je n'avais même pas l'argent pour payer. Je n'avais pas l'argent pour acheter le jus. J'ai invité les Camerounais. Et je crois qu'à la période là, j'étais obsédée par l'esprit de matin du taking. Je voulais changer la vie des Camerounais en Europe. Je trouvais que les Camerounais qui arrivaient en Angleterre, ils ne s'instruisaient pas, ils ne parlaient pas l'anglais, ils ne cherchaient pas à savoir comment le système fonctionne. Et moi, je voulais leur montrer. regardez moi, je n'ai même pas de papier. Mais regardez comment je m'en sors. I can speak English. Anglais que j'ai appris moi-même comme ça en traçant les gens. Je les ai invités. Je, me je fait mes croquettes et mes caramels que je connaissais faire. J'ai fait le frôler. Personne n'est venu. L'heure je me rappelle 16h arrive, je regarde. Je regarde la porte. J'attends. 17h. Heures, 18h. Heures. Quand j'ai réalisé que personne ne venait. J'ai emballé encore mes choses. J'ai dit qu'il faut que ça trouble le foie. Peut-être demain il pas encore tout ça. J'ai gardé. J'ai gardé. Quelqu'un va venir aujourd'hui va me voir, il va dire. Tu fais les choses, et les gens viennent. Quand ça s'est passé en 2015 J'ai même voulu laisser. Et le, la, la prochaine fois qu'on se voit, ils ne font même plus allusion que tu nous avais invités. Non, ils ne parlent plus de ça, que c'était comment ou bien. Ils ne désirent pas que je m'excuse, je n'ai pas pu venir. J'ai compris que l'appel, cela, peut-être, ce n'est pas seulement pour les Camerounais. Peut-être que peut je ne suis pas au bon endroit. Peut-être, ce n'est pas la bonne saison. En attendant, je ne sais pas ce qu'il y a fait, mais je vais faire. Vous savez bien sûr que de l'Angleterre, je suis parti en France, de la France, je suis venu au Cameroun. Mais il y a une chose qui était restée constante, je n'ai pas arrêté de motiver les gens. Je n'ai pas arrêté de dire aux gens, poursuivez vos rêves. Parce que je suis conscient que c'était, vous m'écoutez aujourd'hui, c'est dans 5 ans que vous, ça, va, ça va se déclencher. Je vous parle de 2013, on est en 2022. Ça veut dire que j'ai fait 9 ans avec ça dans moi. C'est la 9e année que vous tombez sur mes vidéos. Je ne peux pas vous dire le nombre de découragements. Le nombre d'hommes qui vont venir dans ta vie te regarder. Soit tu laisses ça, soit je pars. Je laisse un peu, je reste avec la personne. Dans la nuit, les rêves, les rêves, le Zendes me dit, revient Après, il lui dit que tu sais quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je dois continuer l'autre là. C'est ma mission là-bas. Et je dois être avec quelqu'un qui a une mission pareille. Vanessa, je n'expliquerai pas les bonne de début du mois. Tu as compris. Quand vous venez me trouver, je parle de quelque chose. Si vous n'avez pas de sujet, je vous bloque. Et ça, vous n'est pas être sérieux. Je vous bloque, tâche. Vous allez avoir des découragements, de la jalousie, des distractions. Parfois, tu vas rester comme ça, tu vas trouver un homme, il a tout. Tout ce que tu as demandé quand tu étais encore pampé. -pam il a le chocolat sur le ventre. Il a un bon boulot. Il n'est pas spirituel. Tu laisses ta mission que tu avais commencé Ton local que tu avais loué, même tu payais avec ton propre argent. Tes vidéos YouTube, là, tu avais commencé, Tu laisses tout. Tu te mets avec le gars. Six mois plus tard, ça capote. Ça capote comme Pierre. Tu dis, yeah. Dans la nuit, l'esprit te dit, repars sur ta mission. Repars sur ta mission. Je sais que vous avez beaucoup de vieilles, je sais. Souvent, tu restes, tu m'écoutes. Oui, je vais faire ce qu'elle dit. Je vais faire tout ce qu'elle dit. Oui, c'est bien. Oh. Tu m'écris, même. Tu dis oui, j'ai fait comme ça. là, Ça s'est passé. Un mois plus tard, on ne te voit plus. On ne te voit plus. Tu as disparu. Tu as pris la claque. Tu as fui. Et parfois, il y a des distractions qui te prennent beaucoup de temps. Il y a des détours qui te coûtent deux ans. Je viens te dire ceci. Tant que tu ne te lances pas dans le feu, tu ne sauras pas ce que c'est que d'être une flamme. On n'observe pas le feu de loin. Oh oui, le feu, il est jaune. Souvent, il est bleu. Euh, souvent, il faut qu'il a besoin d'oxygène. Ouais, le feu, le feu, le feu. Jump in the fire. Beaucoup de choses vous retiennent. Ça vous affaiblit. Ouais, si je laisse ça, je vais faire comment? Je vais faire comment pour vivre? Je vais faire comment pour... Je vais... Il va, il va m'aider pour telle chose. Depuis cinq ans, il a dit qu'il va t'aider, 5 ans. Il te tourne toujours comme ça. Hum? Les gens de l'Europe, là, vous êtes trop forts pour ça. Vous allez voir euh, une fille qui vient d'arriver en Ben. On va lui dire, non, calcule l'homme si. Il a les papiers. Il a les papiers. Non, non, non, tu calcules le bien, il est bon. Ma chérie, comme tu le calcules là, lui-même il te calcule. On va voir celui qui va calculer l'autre, puisque l'autre. Cinq ans plus tard, te voilà, découragé, amoché, fatigué, déçu. Pour avoir sauté dans le feu il y a quelques années, je ne regrette pas, mais j'ai eu des saisons difficiles. Peut-être vous traversez aussi vos saisons difficiles, et saisons de doute, des saisons d'attaque, mais aussi des saisons de confirmation. Que tu restes comme ça, que quand tu te trouves en route, il s'assoit à côté de toi pendant cinq minutes. Il te parle de toi. Il te parle des rêves que tu as dans toi. Tu te rappelles que tu as demandé ça. Ouais, le Seigneur va te donner. Tu te rappelles que tu as demandé ça. Je vois que tu as le don de la chanson. Ne t'inquiète pas, ton temps arrive. Et tu, es, tu es assis à la garde. De train, hein? Tu n'as même pas, pas ouvert ta bouche. La personne ne sait même pas que tu chantes. Je vois que tu as, euh, euh, tu as, tu as commencé à écrire. La personne ne sait pas que dans ton cahier, dans ton sac, il y a un cahier que tu, tu, tu étais dans le, dans le train, tu étais en train d'écrire avant d'arriver à la station. Quand vous avez ces moments-là, conservez-les comme des joyaux. Tu prends, tu déposes ça quelque part comme un trophée. Quand c'est dur, tu regardes, tu dis, non, il y a six mois, une personne m'a confirmé. J'ai vu quelqu'un dans la rue. Il y a deux mois, j'ai fait un rêve. Je me suis vue en train de chanter devant une foule. Je sais que ça arrive. Non, j'ai une cliente là. Je fais les, les, les crèmes pour les cheveux. Malgré les dix clients qui m'ont insulté, la cliente est venue me dire que mes produits marchent, que je l'ai beaucoup aidé Elle m'encourage qu'il faut que je continue. Te, tu t'agrippes sur un témoignage là. Tu continues ton chemin. Et à un moment, ce sera la routine pour toi. Hein. Ce sera la routine. Tu vas parler aisément. Ta voix de crapaud là, ce sera la transformée. Mm -hmm. Tu vois sais comment tu chantes actuellement là? Ça fait... Oui, oui, oui. Mm -hmm. Ta voix que tu as actuellement là, ça fait un genre ja, un genre ja, là. Je me rappelle, j'étais à Kray embassy Vous pensez que j'ai une belle voix maintenant? Hein? J'étais à Kray embassy en 2012. Il y avait une fille qui avait une belle voix je l'admirais toujours, je parlais dans la chorale ma copine m'avait convaincue d'entrer dans la chorale et là un jour le Seigneur -jou me donne une parole que je vais chanter j'ai dit hein ma voix, ouh je n'osais même pas chanter moi même à ma propre présence et un jour elle nous racontait, elle nous encourageait dans la chorale, elle dit vous savez il y a cinq ans quand je suis arrivée à l'église ma voix était médiocre mais je m'entraînais beaucoup et voilà cinq ans plus tard quand on fait les conférences régionales on me choisit, on me sélectionne pour que je ne pas chanter devant. Et tu ne vous découragez pas. Jusqu'aujourd'hui, hein, ça fait dix ans je me rappelle de cette parole que la fille avait donnée. Et je ne peux pas vous mentir, je n'ai pas pris de coup particulier. Mais il y a des moments où je peux manipuler ma voix, jusqu'à un moment j'écoute, je dit, waouh. Quand Dieu te donne une promesse, il te met un rêve, une vision à l'esprit. Dieu fonctionne avec la semence. Dieu ne fonctionne pas. Dieu ne part pas au restaurant pour acheter le truc qu'il est après. Dieu va t'envoyer au marché. Là, tu vas acheter les condiments ici. Tu achètes le piment. Tu prends le jansan. Tu parles. Tu, tu vas marcher dans 10 endroits pour acheter 10 ingrédients. Tu déposes sur la table, ça ne ressemble pas à la nourriture. Dis, tu dis assure-toi, tu prépares. Dans le processus de préparation, qu'est-ce qui se passe Écrivez, vous me dites. Dans le processus de préparation, qu'est-ce qui se passe? Tu te brûles les doigts. Tu apprends à préparer. Tu rates la cuisson, après tu réussis. Voilà, on lave, on découpe, on écrase, on monte, on descend, on fait ceci, on fait cela. À la fin, quand tu peux pas, c'est bon. Premièrement, tu as accompli quelque chose. Deuxièmement, tu peux te placer, tu montres à quelqu'un d'autre. Tu es devenu maître dans ton art. Certains parmi vous, vous fuyez le processus d'apprentissage. Vous fuyez. Le gaz est fini, oui. Tu peux acheter autre gaz. Tu apprends la patience. L'huile peut, avec les oignons, peut être au feu. Tu, le feu s'éteint, tu le laisses, tu peux acheter le gaz tu reviens. Tout ça, ça fait partie du processus. soit pour manger ta nourriture oh tu savoues et vous ne croyez peut-être pas tu as encore plus confiance en toi il y a des repas que quand tu fais c'est pour ça que tu arrives dans une maison tu te dis oh il n'y a pas de cube il y a seulement un peu de sel avec les oignons un peu de riz de mbunga. tu dis venez avec ça apportez-moi ça tu peux pas, tu ne goûtes même pas le sel. <rire> Les femmes qui ne peuvent pas quand elles sont jeunes, la prenez pour aller ici là. Tu es jeune, mais tu peux pas la nourrir, c'est bon. Tu as pris la confiance de ça. Où? Parce que tu connais que quand tu prends le sel, tu poseras deux fois. Ça donne. Ça donne. Et oui, tu peux m'améliorer la recette. Tu améliores ça, tu rends comme ça à ton propre goût. Moi, je suis chef cheftaine pour personnaliser les recettes. Boyo. Je peux mélanger la nourriture des bamenda avec les, la nourriture des gens de centre. Je mets avec la, avec la, avec la nourriture des Italiens. Je te fais un, une lasagne de héros. Oui. Lasagne de watalif avec le coq. Oui, oui. Mets tout ça ensemble, tout, tout, tout, après tu goûtes et tu manges, c'est bon. Hein. Tu manges, c'est bon. Maintenant, tu vois quelqu'un d'autre qui vient, elle, elle vient d'acheter ses ingrédients, elle a peur. Tu es en mesure de lui dire que non, ne t'inquiète pas. Viens. Pour préparer, sois d'abord calme. Aie confiance en toi. Elle voit comment tu as confiance en toi. Elle dit, hé. Hey. Elle se relaxe à un peu. Elle est un peu décontractée. Elle voit comment tu prends, tu lances, maintenant tu te restes à distance, tu fais... Tu prends l'eau, tu fermes... Elle dit que... Hein? Parce qu'il y a quelque chose que tu as acquis dans le processus. Mais quand tu brûlais tes doigts... En brûlant, on pourrait dire que je ne veux plus, même plus faire ça, je ne veux plus, je ne pas au restaurant chez Manchu. C'est tout un processus. Et quand vous voulez sauter les étapes, vous vous retrouvez en train de recommencer. C'est surtout les femmes de l'Europe qui vont comprendre ce que je dis. Certains d'entre vous vous êtes arrivés en Europe. Vous avez vu certains hommes. Vous avez voulu au lieu de prendre ton cheminement que Dieu t'a donné, tu as voulu sauter les étapes en partant avec l'homme là. Ça t'a coûté huit ans de ta vie, huit bonnes années. Dieu est en train de t'appeler à mettre la droiture sur tes choses. La destination de Dieu, on ne prend pas les détours du mensonge. Jamais. Là, il va falloir un moment que tu laisses tomber. Tu arrêtes avec le gars. Tu pars avec celui que tu aimes vraiment. Tu ne cherches rien derrière lui. Ou tu restes seul? Tu lances ton petit business seul. En cinq mois, ça a grandi jusqu'à tu ne comprends même pas. Tu es une star sur TikTok. Alors que tu t'abandonnais avec trois enfants, il disait que ta vie est finie. <coughs> Vous avez beaucoup de choses à accomplir. J'ai dit toujours, c'est dans 10-15 ans. Je me rappelle en 2016, je suis partie chez, chez une de mes cousines. Quand je me suis placée dans sa maison, elle avait une grande maison en Europe. Je regardais, je ne sais pas pourquoi, l'esprit me disait, tu auras quelque chose de même plus grand que ça. Je ne sais pas comment ça pouvait se faire. Mais l'esprit m'a dit, la vie ce n'est pas la course, mais c'est de laisser le temps et de ne pas fuir le travail qui doit se passer dans soi. Il m'a dit, dans dix ans tu te verras. Et là je pense que ça déjà, il reste peut-être, euh, il reste quatre ans encore. Mon esprit est tellement développé, tellement. Parce que pour que tu supportes les choses que tu désires et que tu as demandées, tu dois devenir une autre personne. Tu as besoin du mental. Il y a des gens qui ont des factures mensuelles de 20 000 euros dans leur maison. Toi, tes 20 000 euros, c'est en une année que tu gagnes ça. Tu vois que si Dieu te donne ça, là, là, là, tu ne vas pas tenir non. Hum? Il faut que tu grandisses d'abord et que tu deviens la personne qui peut entretenir. Pour avoir des dépenses de 20 000 euros le mois, il faut peut-être que ta maison soit dans les 2 millions d'euros. Le personnel, euh, tout ce qui va avec. Ne fuyez pas le processus. Et permettez-vous. Allow yourself. Je n'ai pas dit que ce qui compte, c'est le voyage, C'est ce que tu apprends pendant mmh. le voyage. On peut te donner des ingrédients. Tu peux appeler quelqu'un d'autre qui vient préparer pour toi. Tu n'aurais jamais appris. Tu peux être dans un pays, tu n'as pas de papier. Tu vas chercher une autre personne, tu vis avec la personne, tu tu voles même. Tu voles rapidement, pas tu commences à vivre. Mais tu cherches un gars qui a les dos, tu te mets avec lui. c'est important pour vous de comprendre que ce processus dont je parle c'est un processus qui te permet les gens qui font, ils achètent des avocats qui ne sont pas, ils que les avocats qui ne sont pas grands là, ils ne peuvent pas te bouillent. tu achètes l'avocat, ça, tu appuies, c'est mots tu arrives à la maison, tu ouvres, c'est pas bon c'est ce genre de personnes en fait Un peu fui le processus, l'univers a déjà mis le processus, ça marche. Ça a déjà commencé. Ah oui, oui. Merci la reine Sarah. Merci aussi à toi, Dijol. Parce c'est une dame ou un homme. Et c'est important pour vous, à certains moments, de comprendre que ce n'est pas encore arrivé, mais ça arrive au oh. encore peut-être c'est pas encore là physiquement là là je peux pas encore toucher mais je suis convaincu c'est pour ça que je donne ma vie à ça c'est pour ça que tout l'argent qui en dans même banques je pas j'investis je pas je paye le studio avec mes propres fonds je loue le local je fais les trucs quand tu fais ça que tu es folle tu n'as rien fait ton argent je crois je suis là dans le je, tout mon esprit est là dans ça c'est ce qui vient maintenant euh, euh, influencer mes actes et vos décepticons sont là, vos décepticons sont à côté de vous, ils vous guettent, ils vous calculent. Ah, elle a, pardon, ne lui disons jamais que ce qu'elle fait est bien. Nous, ils ont jamais qu'elle peut encourager les gens. La foi, c'est la ferme assurance de ce que tu ne vois pas physiquement, mais de ce que tu connais. Je ne vois pas, mais je sais. C'est différent. Donc, je suis venu aujourd'hui pour ouvrir votre esprit. Et je voulais vous annoncer qu'on va faire une conférence. Parce que le Seigneur m'a mis ça à cœur énormément. On va faire une conférence. Et je veux que soit une sorte de retraite aussi. Donc vous venez pour trois jours. Trois jours. Vous avez besoin de d'onction. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de vous concentrer. de vous recharger. Donc, je vais vous proposer deux dates. Celle qui sera, qui va arranger la majorité des personnes, on va tenir. Donc, je vous propose d'abord d'exemple. Mon problème, c'est que beaucoup de personnes en Europe, vous avez... Ils n'ont pas le temps comme ça. Et je propose février. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc février, on peut calculer exactement autour de la Saint-Valentin. Donc ça se fera au Cameroun. Je préfère. Donc, ceux qui doivent demander les visas, vous, avez, vous aurez du temps pour ça. Donc, si c'est décembre, euh, avec Noël, que les gens prennent de, privilégient tellement. Donc, euh, on va organiser des votes. Je crois que j'ai fait des votes. On va mettre des, un poste avec des votes. Et puis, je vais voir ceux qui vont le plus voter, ce que vous allez le plus choisir. Donc, pour décembre, il faudra que ce soit... Entre le 15 et le 18. Comme ça, le 20, déjà, vous êtes rentré pour faire votre fête chez vous. Et puis, février. Donc, j'ai aussi besoin d'une... Euh, C'est une dame qui peut être... Qui fait des organisations d'événements, là. Si vous m'écoutez, vous savez faire ça. Contactez-moi. Parce que je suis en train d'élargir mon équipe. Donc, il y a beaucoup d'événements qu'on va organiser, même en Europe. Donc, on a besoin de a besoin des gens qui vont vraiment faire ce truc d'organisation d'événements. là. Vous n'êtes pas pauvres je sais. Donc, même si on dit qu'on va faire dans, dans hôtel 5 étoiles à Paris, je sais que vous allez venir. C'est pas un souci pour vous là-bas. Donc, s'il y a des personnes ici qui ont des capacités d'organisatrice d'événements, vous serez rémunéré, bien sûr. C'est pas que vous allez venir travailler gratuitement. <coughs> Ça, on peut même on peut déterminer on va à Dubaï. Donc je pense la voilà, troisième option. mais ça carrément à Dubaï. Donc ceux de l'Europe vous venez à Dubaï, ceux du Cameroun vous partez à Dubaï. Donc, je pense que c'est un peu plus c'est un peu plus. Il euh, pense équitable pour tout le monde. Voilà. Mais, euh, je rêve d'un endroit où vous allez venir avec les business que vous avez créés, avec les livres que vous avez déjà écrits, avec euh, les albums que vous avez déjà chantés, en nous invitant, peut-être que vous venez chanter même deux de vos chansons. Euh, un moment où on va s'encourager, s'épauler, parce qu'on manque beaucoup de support. Les gens sont trop jaloux de nos jours. Je ne sais pas ce que, la, je sais pas ce que la, la jalousie profite aux gens. Mais la jalousie, c'est un, un autre niveau de réel que je ne comprends pas. Alors que parfois, tu as seulement besoin d'une parole comme ça, ça te, ça te soulève. Donc, il y, a aussi, il y en a parmi vous, vous avez des capacités d'intercesseurs. De, euh, vous, si vous êtes vraiment dans la prière, vous êtes vraiment votre fort. Si vous avez des contacts, des gens qui ont des agences, j'ai une des gens en tête qui a une agence de, de voyage, donc je crois que je l'ai la contacter. Si les côtés voyage, elle peut coordonner les billets d'avion, tous ces, tout ces blabla là, c'est que ça va m'arranger. Mmh. Bon, euh, mon WhatsApp est sur la page 693 50 22 66. Donc, 237, 693, 50, 22, 606 Donc, gardez le, le moral haut. Et continuez. Sachez que vous êtes sur le bon chemin. Ça ne peut qu'aboutir. Ça ne va qu'aboutir. Voilà. Donc, bonne soirée à vous.